La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine, et désormais le mien. Alors, sera-t-il ce moment notre préféré de la semaine euh, À la vue des sponsors euh, France Télévisions, Slash Scam, euh, j'ai un doute. Mais j'aime bien les courts-métrages qui se passent de, de nuit comme ça. Donc là, je vois aux teintes, à la couleur, que ça nous plonge dans une ambiance un peu de, de polar noir, euh, pas désagréable. Ça me rappelle un peu Nestor Burma de, de la grande époque. Raison de plus pour commencer sans attendre. Salut à tous, c'est Hugo, votre chef monteur préféré. Et le seul parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est pas toi qui décide Une fois n'est pas coutume, un petit message à caractère informatif que Stéphane et moi jugeons important avant de commencer. Oui, on est bel et bien au courant que la vidéoscopie du jour a un lien indirect avec une affaire récente impliquant un certain youtubeur. Mais vous devez savoir que cette vidéo a été tournée et montée avant la sortie de l'affaire qu'à l'époque, personne n'en avait encore parlé, que nous ne l'avons pas réédité pour la peine. Ce qui vous permettra donc de constater une énième fois, année après année, que nous ne changeons pas d'opposition sur ces sujets. Le schéma, c'est toujours le même. PPDA, normal. À la fin, ce seront toujours les vraies victimes qui seront pénalisées par les déclarations des fausses. Cette vidéo n'est donc ni un soutien à ce youtubeur, ni sa condamnation. Si vous voulez l'avis de Stéphane sur l'affaire en question, rendez-vous sur Twitter, lien en description. Et pour plus de vidéoscopies sur le thème du consentement, rendez-vous à la fin de la vidéo. Oui, regarde comment on est mignon. Mais... <rire> mais attends, vous même pas. Oh, mais t'as vu comment Giulia elle a chati avec Malo ou pas mais Malo, tu sais il l'avait dit, Malo Putain, mais ça... Je suis peut-être pas le mieux placé pour juger du degré de vraisemblance des répliques, sachant qu'a priori, euh, ma date d'expiration milléniale euh, est passée depuis un certain temps. Par contre, il me semblait que le verbe le verre euh, lent était ringard. Si vous dites, je suis affamé. C'est beaucoup plus fort comme mot. Roger, j'ai pas, c'est un. Euh, Chetron. Est-ce ouais. Est que les millénioles parmi mes petits, mes petits primates et mes petits chats, euh, peuvent nous confirmer qu'on dit encore Chetron J'ai un doute. Euh, après, quant au prénom, euh, c'est rigolo. Hein, comme quoi, il n'y a pas qu'un seul remplacement. Il n'y a pas que le remplacement... Euh... Par euh, le burkini, il y a aussi le remplacement par euh, tout un tas de prénoms comme ça, euh, d'origine, on ne sait pas trop, euh, Celtico, italienne, euh, transalpine, avec du Giulia, Giulia, Mimila, Ma, Ma, Mi Malo, euh, donc bonjour Mimila, Ma Malo. Euh, <rire> toute une espèce d'homonymie de prénom comme ça assez rigolote. J'ai dit Malo. Putain, mais c'est un gros dragueur, mais moi je savais pas qu'il l'aimait bien comme ça en fait. Bah c'est le pire. plus ton pote Dimitri, il a fait un mono. Un peu... En vrai, il était pas mal son boudoir. C'était ouais, c'était pas dingue. Oh, ça va ça va. Ah, putain, en vrai, c'était ah, cool cette soirée. Hein. Ah mais là, j'ai trop bu, je me sens pas bien vraiment. Ouais, moi je suis tombé aussi. Hein. Éclaté. Mec qu'est-ce des cocktails là c'est que c'est lui qui est le psychopathe, ce type, laisse tomber. Moi, j'aurais pas dû voir ces shots, je te jure, ça m'a mis mal. Oui, alors euh, deux, deux choses, une sur le, la forme et une sur le fond. Sur la forme, je trouve, ça, euh, je trouve ça bien filmé, bien éclairé. Un bel éclairage de nuit est un éclairage qui ne se voit pas, mais il est fatal qu'il y en ait un. Si vous avez déjà assisté par hasard à, au tournage d'un film de nuit, vous voyez bien qu'on ne tient pas simplement une caméra dans l'obscurité. Il, il y a comme ça des lumières directes, des lumières diffuses, il y a un personnel autour tout ça est très bien fait, Éthiquement, c'est bien fait, c'est bien joué, euh, je trouve les, les lignes, je trouve les répliques finalement euh, assez vraisemblables, je trouve que les, les jeunes s'expriment comme ça, enfin en tout cas ceux que, ce que, ce que je connais, ceux que je croise, euh, ceux qui me contactent, donc pour l'instant je n'ai que des félicitations à faire sur la forme, voilà, vous ne vous y êtes T'en pas, et ben bah, écoutez, euh, ça s'appelle la, la probité. Hein. Moi, je ne suis pas dans un, un combat systématique, et encore moins systémique, ce nouvel adjectif qui ne, veut, qui ne veut rien dire. Je sais reconnaître quand l'autre produit quelque chose de quali. Voilà. Et par contre, euh, j'apprécierais qu'il en fît de même avec moi, mais malheureusement, c'est trop lui, lui demander. Quand je dis l'autre, je ne parle pas de France TV, mais je parle du camp du progrès en général. Et après, sur le fond, sur ces histoires de, de shot, euh, ben bah, oui, bah, c'est... Ta également assez fidèle à une, certaine, euh, à une certaine réalité. Et juste avant de vous raconter euh, une petite anecdote de, de Shot, eh bien, est-ce que ça ne serait pas le moment de ouais T'as pas de chance au jeu concours et t'es passé à côté des 10 paires de La Furia tout dernier jour pour bénéficier de l'offre la Furia dédicacée contre abonnement VIP. Pas de tirage au sort, aucune chance de perdre. Ou plutôt 100% de chance de gagner. Tu as jusqu'au 30 juin pour devenir VIP et tu les recevras chez toi. Oui, alors une anecdote de, de shot, il ben, n'y en a pas qu'une, mais il y en a une qui s'est produite il euh, n'y a, a pas si longtemps que ça. Au cours d'une soirée, euh, comme ça, d'un milieu de soirée euh, qui, euh, qui se déroulait de manière très très opportune, ou sachant où. Euh, que j'étais dans le quartier, que j'ignorais euh, trouver euh, ces gens-là. Je reçois un texto d'une fille que je fréquentais à l'époque, qui me dit bah, « Tiens, on est à, à tel hôtel si tu veux passer ». Il se trouve que j'avais une chambre dans cet hôtel, donc je croise. Euh, on se retrouve tous en, en bas et tout allait bien. L'un du groupe me reconnaît, dit « Oh, mais c'est incroyable de te voir là ». Bon, finalement, il découvre que je, que je fréquentais euh, cette fille du groupe, mais bon, c'était depuis pas, pas si longtemps, et puis peut-être qu'elle elle voulait le, le tenir un petit, peu, un petit peu secret, donc la mayonnaise prenait, prenait bien, un une soirée, à un moment, c'est un petit peu comme faire une, une sauce, finalement, et l'une d'entre elles a suggéré, euh, ce qui est quasiment toujours une imbécilité, c'est-à-dire de, de, de se faire des shots, alors en général, ça vient... Soit suggéré par l'un des protagonistes, soit par le barman qui a un, petit, un, un vieux reste de tequila faisant des à, à écouler. Et puis, euh, comme disait le comique camerounais, euh, même avec beaucoup d'amour, ce qui en sort n'ira jamais à la maternelle. Bah, ce qui sort des shots euh, sort en, ressort en général par le mauvais trou. Et, et ça ne le lit pas la sauce, ça la délie. C'est-à-dire que la, la même... Hein, euh, je vous laisse deviner son prénom par rapport à une vidéo récente où je disais que c'était souvent des okay, prénoms. C'est hein. en quatre lettres et ça commence par elle. La même qui avait suggéré les shots, bah, finalement euh, une demi-heure plus tard, accusé un peu le même pas. 20, 20 minutes après, se mettait à accuser le coup, à avoir des pensées un peu un peu un peu noires, un peu penser à un, à un type ou je ne sais quoi, puis à dire qu'elle s'en va. Alors on... comme elle tenait à peine debout, donc du coup son amie euh, s'inquiète. Elle lui elle lui dit mais non, à prendre un taxi machin. Et, et, et en fait, cette histoire a, a totalement euh, cassé le lien. Du coup, on s'est retrouvés, donc elle est partie avant les autres, on s'est retrouvés en, euh, en nombre impair, et puis il y avait cette préoccupation qu'elle euh, qu rentre bien à la maison, et puis, et puis, et puis ça, ça a tout cassé. Je ne sais pas, enfin, j'ai une petite idée sur l'issue de ce clip, mais en tout cas, il aurait peut-être fallu que France Télévisions et la réalisation fît un arrêt sur les points saillants, les points importants, et je, je pense qu'un des points importants, c'est le moment de basculement euh, d'un banquet, d'une soirée ou d'une festivité. <tousse> auparavant, comme vous, tous, comme nous tous, pour moi, le banquet était l'expression la plus haute du sentiment dionysiaque. Voilà, pour moi, en gros, le banquet, c'était l'orgie. En réalité, on se regroupait à l'époque, non pas pour se livrer aux excès, c'était pas une soirée coque en boîte de nuit, on se rassemblait pour que le regard du groupe et les règles du rituel imposent à tous une sage modération. Donc il y a plusieurs sous-sujets derrière le sujet consentement. Il y a le sujet que fait le groupe quand l'un d'entre eux propose de faire une connerie, c'est-à-dire soit d'augmenter d'un coup la consommation d'alcool, soit de consommer... Une drogue dont, dans 95% déjà, des cas, je répète, les gens ne savent pas ce qu'il y a dedans. Le fait que ce soit illicite, les gens n'ont aucune information sur les produits, donc c'est d'autant plus dangereux. Euh, sur l'alcool, on a le degré, on a... alors que là, on achète, on ne sait pas. Et, par exemple, on a trouvé de l'axilazine dans, dans un anesthésique de cheval, pour cheval, dans de l'héroïne. Et donc, à un moment, c'est un, que fait le groupe quand quelqu'un propose de de mettre un coup de turbo sur la soirée, et en fait, le coup de turbo se, se, se, se transforme généralement en gros coup de malaise 25 minutes après. C'est-à-dire que, est-ce que 20 minutes de turbo valent 2 ou 4 ou 6 heures de descente nauséeuse derrière Ça, c'est une question euh, individuelle et collective. Et la deuxième question, c'est comment gère-t-on euh, les gens qui abusent dans la mesure où ils ne prennent pas la voiture C'est-à-dire que, est-ce que parce qu'ils ne sont pas au volant, ils ne sont pas un danger pour les autres ou, ou, ou pour eux-mêmes. jure ça m'a mis mal. <rire> C'était mmh. dégueulasse ces cocktails. Le mec a dit qu'il était barbare et tout, d'importe quoi. Un menteur. Un menteur tapeur. Elle joue encore mieux que lui. Lui joue bien, mais elle joue extrêmement bien. J'ai rarement vu quelqu'un jouer autant le mec bourré depuis Didier Bourdon dans, le, dans Les Chasseurs. Bah ouais, c'est pour la même chose quoi. Il bon, y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur. Il hein. y a le viandard, puis il y a le non viandard. Je vois ça. Quand je te dis, que si tu me vois vomir, je meurs. Mais t'inquiète, vraiment, je m'en fous. Hein. Non, mais je suis. Je m'en fous que tu. Tu crois quoi Je te vois vomir, je m'en fous. Je sais pas ce que j'ai fait. Je te mets une bassine, si tu veux. Ça va Ouais. T'es sûr que tu veux monter Je crois que je vais dormir en vrai, je suis trop fatiguée. Ah, le non-consentement euphémisé qu'il faut comprendre à demi-mot. C'est pas je préférerais que tu ne montes pas, c'est « ce que tu es sûr que tu veux monter. Évidemment, c'est pas comme ça qu'on s'adresse à un homme a fortiori qui a envie de c*** depuis des heures, a fortiori désinhibé par l'alcool. On a plus de chances d'arriver à ses fins, c'est-à-dire à monter seul, en lui, disant, en lui disant clairement. Enfin, on imagine qu'elle a le temps encore de, de réitérer son, son, son refus. On arrête, on va pas se voir pendant une semaine, là ah, ah, mais ils sont... d'accord, ils sont en une couple une en fait. Ça c'est une info scénaristique qui me manquait peut-être un petit peu. Il sait que sa mère est absente, apparemment il n'a pas l'air très surpris par l'adresse, et donc ça veut dire que c'est un néo-couple en fait, ils, sont, ils se voient depuis peu de temps. Euh, par contre, le coup de la bassine, je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un vomir dans vos, dans vos bras, moi oui. Hein, alors... Elle avait rien consommé du tout, c'était plutôt une espèce de malaise vagal. Je peux vous garantir que, en général, ça, ça calme, hein, ça sert de refus euh, explicite. Ok Je te mettrai une bassine, en vrai, si ça va pas, je te mets une bassine avec vos yeux. Attends moi. Je que je vais le voir. Mais non. Alors là, par contre, on voit que le, le scénariste a plus de 40 ans, parce qu'il n'y a qu'un plus de 40 ans qui met une fin de soirée à 23h59. Hein. -à -dire, euh, il en aurait eu 30, il aurait mis la fin de soirée à 1h59, et il en aurait eu 20, la fin de soirée aurait été à 3h59 ou à 4h59. Hein. Petit détail qui montre qu'encore une fois, il y a toujours des petites incohérences à, à choper quand on veut, mais ne, ne boudons pas notre plaisir à cette menu incohérence près, c'est très bien. Là, le mec est super relou et super collant, mais euh, on va dire dans la limite du raisonnable. Attends, je vais vomir. Je vais vomir. Ça va, t'es de bon, ça va non. Oh, Je crois qu'il faut que je me mange là, je me sens pas okay, ouais, attends, mangé, bien. Tu vas attendre, viens t'allonger. Viens, je vais Viens, Bon, il va être super collant jusqu'au bout. de Oui, alors là, on serait des des forcenés. Bonjour. On remarquerait que ils n'ont pas allumé la lumière dans la chambre, mais elle est déjà toute préparée. Mais ça, à la limite, c'est une langue de cinéma qui n'attire, qui ne. Qui n'éveille pas mon, ma suspicion. Vous savez qu'aller au cinéma, c'est par définition suspendre son incrédulité. Suspension consentie d'incrédulité. Et sinon, ben on y va pas, sinon on ne croira à rien. Euh, dans n'importe quel film ou n'importe quelle série, on voit les gens se garer en bas ou devant l'endroit où ils se rendent. Dans la vie, vous ne vous garerez quasiment plus, jamais, euh, sauf à la campagne, devant l'endroit où vous vous rendez. C'est la troisième fois qu'on passe dans ce, dans ce coin-là. Bon, et eh bah ben ça c'est pas grave, ne nous, nous arrêtons pas là, ne nous, nous arrêtons pas non plus à la taille de l'appartement, on se croirait dans les innocents de Bertolucci, mais sauf qu'elle a dit qu que c'était chez ses, chez ses parents, donc c'est tout à fait possible. Donc on imagine que le problème du consentement éclair, écrit, et, et librement consenti va se produire... Tu fais un verre d'eau Oui, alors ça, c'est un bon conseil euh, santé, d'ailleurs. Ceci est une publicité contre les ravages de l'alcool. Contre la gueule de bois du matin, c'est de s'hydrater. Hein, parce qu'en général, le, la sensation de gueule de bois, c'est pas tant... Enfin, c'est évidemment le, le contre-coup de l'alcool, mais c'est surtout le, la déshydratation. Parce que l'alcool déshydrate, comme tout le monde le, le sait. Donc ça, c'est un truc qu'un qu fils de médecin m'a dit assez jeune. Alors, j'ai pas évité la gueule de bois, j'en ai eu également. Et par contre, le fait de se rappeler de boire régulièrement pendant la soirée et euh, également avant de dormir est souvent une, une bonne idée. <rire> je ça me Ça fait très vieux con, mais c'est pas pour, pas pour autant bien. que c'est faux. Oui, là, là, on imagine que le, le geste tienne lieu de, de proposition au sens où il la déshabille, il se déshabille. Après, on nous explique juste avant qu'ils sont supposés... On nous laisse deviner qu'ils sont censés être en couple. En l'occurrence, s'ils sont en couple, même si c'est depuis peu, c'est pas forcément étonnant qu'ils dorment en, ensemble. Donc voilà, on, on, on, on ne sait que penser. On attend, on attend, ça commence à traîner Je me sens pas bien levé, je te jure, Ouais, là, là, ça commence à être du refus de consentement assez explicite. Hein. Euh, J'ai pu me moquer parfois, et quand c'était mérité, euh, de consentement, ce que j'appelle télépathique, c'est-à-dire où l'homme euh, euh, devait le lire dans la forme des grains de café ou la forme des nuages. Là, en l'occurrence, euh, je pense qu'on peut lui concéder que pour le coup, elle est relativement explicite et que l'homme est, est en tort, hein, voilà, euh, je, je le dis. Là, en l'occurrence, euh, je ne sais toujours pas exactement quel est le message, mais si c'est celui de donner tort à un homme qui monte sur une femme qui vient de lui dire qu'elle n'avait euh, qu vraiment pas envie, oui, euh, c'est un fait, c'est un tort, voilà. Il suffit de le reconnaître et de ne pas s'arc-bouter dans le conformisme de l'anticonformisme, voilà. J'aimerais beaucoup que le camp d'en face en fît de même avec moi. <rire> Donc là, ce que tu fais, alors je vais vous dire, je ne sais pas ce qu'il va faire, on, on imagine que le matelas va grincer des ressorts dans quelques instants. Moi, ce que je conseille de faire à sa place, il va peut-être pas non plus aller jusqu'à la démaquiller, elle hein, survivra, euh, survivra jusqu'au lendemain euh, maquillée, c'est de lui laisser effectivement euh, un doliprane ou que sais-je sur le, la table de nuit de fermer les, les rideaux, euh, de, de, de la coucher, puis comme manifestement il n'est pas très fatigué, eh ben il, va dans la pièce, il la laisse s'endormir, il va dans la pièce à côté, il se fait euh, un film ou un livre ou une partie de jeu vidéo où il se branle, et puis il revient euh, quand il est calmé, euh, fût-ce une, deux ou trois heures après, elle dormira en ronflant d'un sommeil profond, parce qu'en général quand on boit on ronfle, il hein, n'y a pas que les hommes, Nombre de fois où j'ai surpris une fille en train de ronfler et qui est, qui est convaincue que, est, que ça ne peut pas lui arriver. Donc on retrouve la personne en général avec un, un, une goutte de bave aux lèvres en train de ronfler 2-3 heures après. Puis on en reparle le, le, le matin et puis, et puis tout va mieux. Voilà. Moi ce que je conseillerais, si tant est que vous donniez du crédit à ma parole, voilà la façon dont je vous conseillerais d'agir à ce moment-là. Et voilà comment moi j'aurais agi et voilà d'ailleurs comment euh, ça m'est arrivé d'agir dans, dans, dans le passé à plusieurs reprises. Voilà. Ceci n'était pas un message du secrétaire d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Et pour ceux qui se demandent si c'était l'option jeu vidéo, l'option livre ou l'option branlette, bah, je vous laisserai vous poser la question. Mmh. Ah, il est très très insistant quand même. Il est très très relou. Il est très très relou. Très très relou. Ah, ah, ah. ah, alors là, on ne peut rien lui reprocher. Eh oui. Il y a eu trois euh, négations. Une négation implicite, totalement implicite, à l'interphone. T'es sûr hein que tu veux monter Je crois que je vais dormir en ah, vrai, je suis trop fatiguée. Une négation semi-explicite, il y a 30 secondes. Oh, je crois qu'il faut que je m'allonge là, je me sens pas bien. Et là, une négociation parfaitement explicite qui est Je n'ai pas envie. Non arrête, tu ah. Donc, à partir de là, euh, les mauvais esprits pourraient lui reprocher de ne pas l'avoir giflé ou de ne pas s'être euh, être défendu physiquement. Mais moi, pour moi, euh, moi je valide. Je pense qu'elle a exprimé son, son, son absence de consentement et que là, pour le coup, on est dans les clous. C'est presque trop cohérent. C'est-à-dire que je pense que, pour l'exemple, les scénaristes ont rédigé une séquence presque trop linéaire. Dans la réalité, il y aurait eu beaucoup plus d'attermoiement entre consentement et absence de consentement. Et c'est ça qui rend, en fait, le la situation injugeable, ou qui pousse certains hommes à se méjuger, c'est n'est pas forcément tous que ce sont des, des bourrins congénitaux, c'est parfois qu'il y a, à quelques minutes près, un retournement, à, sans jeu de mots, à, à 180 degrés entre le, le consentement et l'absence de consentement. Là, il n'y en a pas, donc le cas est un peu simple, il pêche presque par excès de simplicité, mais au moins, au moins, on a un cas d'école. Que se passe-t-il quand les rôles sont inversés, quand c'est vous euh, qui êtes nauséeux euh, pour les raisons euh, qui vous regardent, hein, peu importe ce que vous avez consommé ou peu importe votre état d'esprit ce soir-là, ou ce matin-là d'ailleurs, vous êtes nauséeux, vous n'avez pas envie, une personne vous chauffe et vous stimule et vous avez ce qu'on appelle une érection mécanique. C'est-à-dire qu'en fait, vous levez le drapeau contre votre volonté et la personne plante la tente sur vous. Qu'est-ce qu qui se passe dans ce cas-là Vous ne pourrez pas attester que votre corps était défendant puisque votre corps était attaquant. C'est votre esprit qui était défendant. Ça, ça serait un petit peu plus fin et plus complexe à traiter pour France Télévisions. Mais ne retirons pas des compliments mérités sur le fond et la forme jusqu'à présent, ni sur le comportement de cette jeune actrice, enfin, de cette, de, du personnage de, du clip qui, pour une fois, est parfaitement euh, cohérent. Petite erreur de sous-titrage euh, mineur. Ça me rappelle les deuxièmes parties de soirée d'AM6 euh, <rire> quand j'étais jeune avec ma future ex euh, co-animatrice euh, Brigitte Lahaye, où euh, l'union était comme ça suggérée avec des tailles évidemment au niveau des, au niveau des bustes. Il te b bien, ma chérie. Ah non non là ils sont pas. Oui, alors il n'a pas l'air très délicat de ses mains, le monsieur. Je ne pas bien. Oui, donc là, on a, on a euh, bah, un cas archétypal hein, d'un homme égocentré et d'une femme altérocentrée qui n'arrive pas à trouver la force de lui refuser son plaisir. C'est très bien fait, encore une fois techniquement, euh, la com le combo entre l'éclairage, ils ont dû obstruer comme ça le champ de la lumière avec deux, deux surfaces opaques pour laisser passer juste un, un fil, une virgule, un trait, un éclair, euh, le regard charbonneux, exagéré, de fin de soirée, la, la prunelle euh, qu'on devine dans le noir et le fading audio. Ça permet de décupler notre altérocentrisme et de sentir ce qu'elle ressent, elle, à être ainsi... Euh, on ne sait pas vraiment si elle est pénétrée, mais enfin on a l'impression qu'il joue avec, comme un jouet. Euh, et on le sent euh, très très bien, si on a un petit peu d'empathie, là je, je compatis avec elle. Après le grondement dans les infrabas, ce n'était pas nécessaire, mais bon, il faut toujours à un moment faire un petit peu plus pour que les, les gens les moins subtils comprennent. il nous a fait une Chirac là, 5 minutes d'où je comprise, comment ça il dézip ça, ah oui, ah ok, ok, donc en fait, euh, vous voyez avec mon option bibliothèque là, option A, option B, option C, bah, lui il a pris la C, hein, euh, mais euh, il, fallait, il fallait y penser avant, c'est une question de timing en fait, ah. Jolie, jolie conclusion, joli jolie fadding, euh, jolie mise en, en perspective. Euh, non, écoutez, c'est assez rare pour être souligné. Qui sont les sponsors Quelle est la main qui stipendie France Télévisions et SCAM Est-ce le CNC Est-ce euh, je ne sais pas Mais pour une fois, c'est assez subtil. Pas trop pour échapper à la bande sans cesse plus nombreuse des QI et de chiffres. Pas trop peu non plus pour dégoûter des gens comme, comme moi et comme nous, je l'espère. J'espère que nous sommes plus nombreux à avoir trois chiffres que deux chiffres parmi mes, mes, mes, mes petits chatons, mes petits primates. En tout cas, c'est ce à quoi je pense en me couchant, j'espère que oui. J'espère avoir non pas les plus nombreux, mais les plus intelligents, je le dis depuis maintenant 15 ans. Euh, donc, compliment à France Télévisions pour ce traitement relativement honnête, bien fait techniquement et relativement subtil d'un sujet d'actualité pour avoir évité la morale et pour avoir évité de se faire l'écho de trop de propagande. Voilà, maintenant, il faut simplement le complexifier en ajoutant les deux éléments manquants, les euh, atermoiements qui, en général, euh, plongent le garçon dans euh, ce qu'on appelle euh, la tempête des signaux mixtes, hein, c'est-à-dire je veux, je veux plus, et puis euh, en fait, dès que tu... Parce que moi, je l'ai vécu, ça. En fait, quand tu commences à t'en aller, elle te retient c'est là que tu ne comprends plus. Et d'ailleurs, je l'avais tourné dans une vidéoscopie qui date un petit peu maintenant. Que se passe-t-il quand, tu, quand un, une femme en état d'ébriété a envie d'un homme et que lui ne consent pas Et il filme pour être tranquille. Et elle prétend qu'il est revenu après être parti une première fois, donc cette fois-ci sans filmer et ça lui fait, euh, ça l'évince de son école de commerce, je crois que c'était au Canada, en Nouvelle-Zélande, enfin dans un pays comme ça, anglo-saxon, ça l'évince de son école, au titre que parce qu'il s'est refusé, elle a eu le somme, et parce qu'elle a eu le somme, elle dit qu'il est revenu l'agresser par la suite, alors qu'en fait, lui, il a tout l'enregistrement de la conversation où il se refusait à elle. Il a explicitement dit, oui, j'ai effectivement très envie de toi, mais euh, je te trouve altéré, je te trouve pas sobre, euh, on va le regretter, il vaut mieux qu'on se revoie dans un contexte apaisé et que je rentre. Et elle l'empêche de rentrer à des dizaines et des dizaines et des dizaines de reprises. Mais bon, encore une fois, on ne peut pas trop en demander. Euh, moi, je, je ne sais pas, vous les chatons, cinq ans ou plus ont passé depuis MeToo, on vient d'avoir l'affaire Heard Depp, le dénouement, enfin le dénouement du premier round, si elle ne fait pas appel. Et moi, je commence à sentir euh, une petite odeur de décharge publique, c'est-à-dire que euh, je sens que le vent est en train de légèrement tourner, et je regarde dans le ciel la direction des mouettes et des goélands, et je vois qu'ils ont changé de direction à 45 degrés. Donc je pense que le temps, encore une fois, donnera raison à des gens comme moi qui ont toujours essayé de subtiliser, de complexifier, et de ne pas me ranger de manière monophonique, monothéiste, dans un camp sur ces sujets-là. Bref, si la probité dont je tente de faire preuve année après année sur ces sujets vous a distrait, intéressé, cultivé, ou ne serait-ce qu'une... ne vous tiré qu'un sourire, c'est le moment de la rétribuer avec mmh. un pouce. Si le principe des vidéoscopies, c'est-à-dire des commentaires vidéo décontextualisés sur des productions de gens que je ne connais pas vous plaît, c'est le moment de parcourir le reste de la chaîne via la playlist que je pointe du bout de mon doigt. Et si vous pensez à quelqu'un que ce contenu-là qu'on vient de faire ensemble pourrait faire marrer ou pourrait... Euh, débloquer, ou sur lequel il pourrait décanter quelque chose, c'est le moment de filmer votre écran sur le passage concerné. N'envoyez pas une vidéoscopie qui fait 20, 30 ou 40 minutes. Les gens vous diront c'est trop long, j'ai pas le temps. Filmez les 5 ou 10 secondes et envoyez-les à la personne à qui désormais on passe le, le, le bonjour, voilà. Puis si vous n'étiez pas encore abonné à la chaîne, mais qu'attendez-vous les enfants Mais qu'attendez-vous